travaille au département d'escalade de compétition à la fédération au niveau national. Donc on organise les compétitions de niveau national, tout ce qui est Coupe de France, Championnat de France, compétition internationale en France, etc. Mais on gère aussi l'organisation des compétitions pour tout le monde, des conseils auprès des ligues, des comités territoriaux, des clubs, la gestion des règlements, donc pour tous. Euh, des formations, des nominations euh, pour tous les rôles, etc. Donc c'est un peu euh, du management général de, de l'organisation des compétitions. Euh, nous, on est sur les compétitions en temps réel euh, au niveau national, mais ça découle aussi sur euh, tout ce qui est compétition euh, au sein de la Fédération Française, euh, du plus petit étage au plus haut. mon parcours, j'ai commencé l'escalade quand j'avais 10 ans. Euh, je suis née et j'ai grandi en Seine-Saint-Denis. L'école des sports, c'était quelque chose qui a été mis en place dans la ville où j'ai grandi et mon père qui, était, qui a été guide et moniteur de ski et qui a fait de l'escalade, mais on habitait dans le 93. On a toujours fait beaucoup de sport dans la famille, j'ai fait plein de sports différents, mais l'escalade, il y a eu quelque chose en plus. La compétition, c'est je crois dans mon centre depuis que je suis née, du coup j'en ai fait tout de suite aussi, c'était quelque chose qui m'a qui m'a apporté aussi plein de choses, ça m'a fait grandir. Le sport donc, euh, était un peu au centre de ma vie et donc euh, j'ai fait des études de, de sport. J'étais en STAPS, en fac de sport, à Bobigny. Donc j'avais envisé la Fédération française de la montagne et de l'escalade. Et, euh, et du coup je suis rentrée, alors je suis d'abord rentrée au département formation. Euh, ça m'a aussi formée au niveau administratif, gestion, etc. Mais dès que je suis rentrée, j'ai vu le département en compétition, ce qu'il faisait, ce qui s'y passait, ça m'a intéressé tout de suite. Et du coup, j'ai essayé de tout mettre en place pour atteindre cet objectif et ça a marché. Alors, ce métier, il a plein de facettes. Il a des facettes techniques, des facettes administratives. Pour tout ce qui est partie technique, bah, c'est la gestion d'événements. Donc, euh, c'est être très adaptable, enfin, beaucoup d'adaptabilité, de, de gestion du stress. Parce que voilà, c'est... C'est des fois des gros événements avec des enjeux qui sont aussi importants. Voilà, la gestion du stress, de l'adrénaline, après moi j'aime ça. Donc à chaque fois, un événement, on le prépare au maximum en avance. Il y a plein de secteurs, mais il y a toujours bah, des petites complexités ou grandes complexités qui arrivent et là c'est de gérer des problèmes et trouver des solutions. Et quand on arrive à la fin de l'événement et que, et que tout s'est bien passé, ou alors qu'on a réussi à que tout se passe bien, et surtout que le public n'ait pas vu toutes les difficultés qu'on a eues, et que là, il bah, y a les podiums, les hymnes, etc., les sourires des sportifs, parce que c'est pour eux, c'est pour le sport, c'est pour les sportifs qu'on organise ça. Voilà, bah ça fait des émotions que j'ai retrouvées nulle part ailleurs. Quoi. Ça apporte beaucoup de choses, enfin, c'est vraiment dément.